Bonjour, alors je vous présente en deux mots ma formation sur la prévention et les soins de l'arthrose du genou. Il ne faut pas attendre le dernier stade, celui où il faut mettre une prothèse, parce que lorsque le genou est complètement usé, ben, moi je ne peux rien faire, personne ne peut rien faire, il, heureusement la prothèse existe, donc ça permet d'avoir une articulation qui fonctionne et un douleur. Mais si vous êtes au stade 1, 2 et 3 de l'arthrose du genou, il y a quelque chose à faire, non seulement pour vous soulager, mais pour essayer de conserver vos cartilages, essayer d'éviter la dégradation. Alors je vous dis tout de suite, ce n'est pas une méthode qui exclut la médecine classique, c'est une méthode à intégrer, car il faut souvent utiliser la médecine classique, par exemple quand il y a des morceaux de cartilage dans le genou, il faut les enlever, sinon euh, aucun traitement naturel ne peut faire effet. Par contre, une fois que le genou est nettoyé, il faut récupérer la fonction, donc... Le genou est une pièce intermédiaire entre le pied et le bassin, et donc il subit tout, tous les problèmes venant du haut et venant du bas. C'est pour ça que j'ai consacré une formation entière à cette articulation extraordinaire qui nous permet d'être mobile, qui nous permet de monter, descendre des escaliers, de marcher rapidement, de pouvoir faire de l'escalade, bref, d'avoir une vie normale d'être humain. Voilà. Et lorsque ça ne va plus, le problème du genou, c'est que ça donne des problèmes en cascade. À partir du genou, vous, pouvez avoir des problèmes, vous aurez des problèmes un jour ou l'autre au niveau du bassin, de la colonne, bref, de l'ensemble du corps, parce que c'est une pièce essentielle. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous avez le programme directement en cliquant sur le lien ci-dessous. En plus, vous bénéficierez de cadeaux, donc euh, allez-y. Cliquez et à bientôt.